Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui on va découvrir le thriller du chapitre 4 De Fortnite Allez c'est parti, let's go Comme vous le savez euh, les amis euh, Ce chapitre 4 va se nommer Fracture Et comme vous le savez aussi peut-être à chaque passe de combat Il y a toujours un team de démarrage Et bien on va le découvrir tout de suite en image. Allez let's go c'est parti Voici le skin du démarrage les amis Elle va s'appeler Mina Et voici à quoi elle ressemble Elle sera accompagnée d'un sac à dos Qui va s'appeler carte d'espionnage Et aussi la griffe impitoyable Qui va être sa pioche Plutôt pas mal le, le skin du démarrage Et sa pioche franchement Je sais pas qu'est ce que vous en pensez les amis Mais dites le moi en commentaire qu'est ce que vous en pensez Allez passons à la suite let's go il y aura en plus des V-Bucks supplémentaires Comme d'habitude je dirais Voilà Et en plus de cela Vous pourrez obtenir un skin gratuit avec le PS Plus Avec la nouvelle mise à jour Il y aura 3 récompenses gratuites Vous pourrez obtenir le skin Hong gratuitement Vous pourrez également récupérer le sac à dos Comme, si, comme vous voyez à l'écran Et là, aussi cette pioche Je le trouve plutôt chouette moi, le skin qu'on va avoir avec le PS Plus Franchement, bah, après, en même temps, c'est gratuit. On va pas, on va pas se gêner pour le prendre. Voilà, pour ceux, tous ceux qui ont une PlayStation 4 et une PlayStation 5 et qui sont abonnés au PS Plus, qui auront le skin, je le rappelle. Donc, on va passer à la suite, les amis. La suite, je vais vous montrer euh, un petit aperçu de l'événement qui va arriver sur le jeu Fortnite. Allez, c'est parti, let's go. Comme vous le savez, euh, les amis, à chaque événement... Euh, ça commence en général dans le lobby. Il va y avoir une animation qui va se produire. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà. Regardez. Je vous laisse l'apercevoir. Animation numéro 1. Voilà. Regardez, on va être entraîné par le, euh, le Chrome. Voilà. Et animation 2. On va pouvoir jouer à plusieurs, les amis. On va pouvoir participer à l'événement à plusieurs. Apparemment, ça serait euh, 40 dans le lobby. Mais ça, ça reste à confirmer, les amis. Vraiment, ça reste à confirmer. Mais franchement, ça serait top d'être 40 euh, dans le, le lobby à y participer. Franchement, ça serait top. Top, top, top, top. top. Elle est plutôt chouette, euh, la petite animation qu'on va avoir. Franchement, plutôt chouette. Par contre, les amis, je tenais aussi à rappeler que ça reste à confirmer euh, si on pourra être 40 dans le lobby. Je pense qu'on sera 16. Honnêtement, je pense qu'on sera 16. Franchement, 16, ça sera déjà super. 16, si on est 16 ou 40, hein, les amis, peu importe, j'inviterai tout le monde à y participer avec moi. Parce que... Comme vous le savez les amis, on sera en direct Bien sûr, on sera en live Donc, j'inviterai euh, euh, des personnes euh, à faire, à jouer avec moi Voilà, à participer à l'événement avec moi Je mettrai mon compte en public Et ce euh, sera les premiers euh, à venir Voilà, comme ça, ça sera plus simple Mais bon, passons Et pour tous ceux qui participeront à l'événement Recevront le sac à dos C'est une fusion des trois maps Plutôt stylé les amis, le, le sac à dos qu'on recevra euh, pour l'événement Je rappelle, on recevra dès qu'on passera au chapitre 4 de Fortnite Bien entendu Donc la vidéo, c'est là, la vidéo va devenir intéressant. Pourquoi Et eh ben, on va découvrir une petite bonne annonce du chapitre 4 Allez let's go, c'est parti Plutôt chouette, les amis, la petite... Ouais, je l'avais dit, hein, les amis, c'est vraiment une petite bonne annonce. Voilà quest ce que je pouvais dire sur qu ce qui nous attend sur l'événement. Euh, encore une fois, je vous rappelle, les amis, l'événement sera vive le 3 décembre à 22h, heure française. Nous, on sera un petit peu avant en live. Nous, on sera à peu près vers 21h euh, en live, parlant. Et je vous rappelle, j'inviterai un maximum de personnes... Pour participer à l'événement avec moi. Voilà qu'est-ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez. Euh, de cette jolie bonne annonce. Nous on se retrouve très très bientôt. Pour un nouveau live. Une nouvelle vidéo. Ou un nouveau short. Euh, allez c'était Ch'ti. À très bientôt. Ciao ciao bye bye. Bisous bisous. Salut.